Coucou YouTube On vient d'annoncer les objectifs ZD20 aujourd'hui, je suis grave content. Et pour fêter ça, c'est une journée sniper, on joue à l'HDR. Venez sur Twitch, je suis là tous les matins, 10h-14h, 19h-23h. Bisous, like et commente. frérot T'as vu, vu le monde qu'il y avait J'étais au téléphone, c'est normal. Du coup, euh, j'ai téléphoné avec la avec euh, la concernée et euh, c'est vrai que la somme est, est plutôt rondelette. Euh, si on atteint un, un million, on sait pas comment, euh, vous aurez une photo de Micheline. Routy bag Même je fais un live à ta place Oh on parle pas de malheur Micheline Ils aimeraient pas ça les ultras je pense La femme qui valait un million Putain. vois c'est stylé de se dire ça Qu'on voit un million Tony la main froide Tony il a arrêté de travailler Tony est le... il est pas bien en ce moment c'est ton premier ZD20 Oui, les gars, c'est mon, pre mon premier ZD20. J'en ai jamais fait. Je connais pas grand monde sur place. Quand je dis que je connais pas grand monde sur place, c'est à dire que je, euh, je connais 3-4 personnes, etc. Et quand on m'a demandé le placement de où je voulais me mettre par rapport à mes, à mes affinités, j'ai expliqué que j'avais pas d'amis. <rire> à part ma Magla, Moment, tu vois, et Gomard on va dire. Il y a Les autres, je les connais pas. Et Gota mais sinon, euh, du coup, bah, euh, tranquille. Mais j'ai quand même prévu des petits trucs avec certains et, et tu vois, après j'essaierai de me balader et d'aller d'aller en dégoter certains euh, qui veulent jouer à Warzone, tu vois. Enfin, ils, en fait, non, ils voudront pas jouer à Warzone, mais, mais si, euh, si je les pousse un peu, il y a moyen qu'ils veuillent. Bref, je vais essayer de convaincre des gens de jouer à Warzone. Qui l'aurait cru commercial pour chez Activision Ah ouais, ça me respecte plus, c'est comme ça. Du coup là, j'ai un petit diamati avec... Euh... Hmm. Alors là, les gars, c'est... On va devoir tuer un fils de pute. Streamhacker. Putain, ça m'écœure, je te jure ça c'est c'est la les co... louistes là c'est la c'est la commu de de Ray Krent, gros je jure mais... commu commu cancer à fuck hein. full stream hacker ça m'en fout. Il en reste un, hein. Ah tiens, le hasard Une balle de snipe <rire> Heureusement... Heureusement que je me démerde bien en move, les gars Quel enfer, sinon Demande de reconnaissance de la zone. Je veux tout C'est bon secteur clear les gars Imagine je fais un live jacuzzi à ta place sans cave viewers 100%, view 100%. Oh, J'avoue miche, -miche. On t'achète pour, euh, pour 15 grammes de, de tissu. Ce live jacuzzi, tu sais quoi On va le faire, euh, faire depuis Californie. Comme ça, tu pourras même avoir des, des jouets dans la piscine. Pff, oh là là 100k viewers, 100%. We les big in America America It's long, love on. We long in America ah mais oui ça. Cola at the wall. Waza! Waza! up? What's up, What's up en duo avec Amouranta. Ah douf douf douf. Mishmish, tu, tu sais faire le ciseau toi non? <rire> oh putain... h <Midi> 30 <rire> On voit où le récap des dons C'est sur Twitter Et euh, pour Point z ZEvent, s'il y a un modérateur qui peut faire un joli euh, Genre, vous téléchargez les deux images Peut-être que vous les mettez sur mon site LordChouachin Slash ZEvent, c'est une petite partie pour que ce soit joli Ça pourrait être sympathique Je suggère cette idée Qui est bonne, donc n'hésitez pas à l'appliquer Ma femme a dit « Quoi ?» C'est rien, c'est chaud. Ça fout les boules quand même. T'imagines Là, je vois un mec en train de se shielder. J'ai juste à lui tirer dans la tête. Tu penses que il est chez... ce mec là, il est chez lui, il est dans quel état tu vois C'est... Oh, fait je... chier... Pourquoi est-ce que la voiture avance les gars Ce fils de pute il a fait exprès de rusher pour après essayer de me backstab Et honnêtement, 240 mètres, tu les sens pas avec l'HDR. Hein. Après, c'est un sniper plutôt lent, ça casse un peu le le fait du sniper qui joue vite, etc. Mais hein, bon, c'est pas mal. Hein. <rire> le HDR est à nouveau potable Non, c'est la journée du sniper aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue qu'au sniper. Parce que c'est la journée du sniper. La journée du sniper. La jour journée du sniper. Ah tiens, le fameux sniper qui m'a tiré dessus déjà tout à l'heure Alors gros fils de pute hein. Hey chiant feu hey. Danny Boy Fuck you man fuck you Joueur à chier On est, zone 3. On est début de la zone 3, il reste 14 personnes, les gars. La question que tout le monde se pose, c'est... Combien y a-t-il d'I.M.Bod dans cette partie arrive Jérémy. Bouge pas, mon grand. Bouge pas. Désolé piché de merde Il a essayé de monter sur le camion Sauf que moi quand on essaie de monter sur le camion Je fais exprès de faire des marches arrière Ou des petits espaces Histoire qu'ils chient leur saut Et qu'ils viennent se cogner contre Et du coup qu'ils crèvent Ah, bah, C'est l'enfer les gars Avec l'HDR tu peux faire ça sur les camions Ça doit, ça doit faire bizarre au hein, mec hein Je sais pas où ils sont ces connards Je rate à toutes les fenêtres Je rate dans les op euh, dans les open. C'est une game HDR les gars C'est vraiment pas évident l'HDR J'aimerais euh, beaucoup euh, la win Donc, euh, je, je reste en bord de zone Je prends pas beaucoup de risques En fait j'essaie de repérer Où sont les méchants tu vois Pour, euh, pour prendre des lignes parce que dans tous les cas, il... Ah voilà, je me doutais bien qu'il y en avait un dans le bac. Hein. Motherfuck. Euh... Ça veut dire ta mère est belle. Il me semble que c'est la traduction littérale. C'est un mec là que j'ai vu non Ok il y a un mec là-haut dans le gaz Il va traverser le pont logiquement ah Il l'a senti passer gros celle-là C'est moi qui ai la zone Il n'y a plus qu'un hangar en zone Il y aura ici où Je suis bien Je suis très très bien là dans ma game Ça tryhard les gars ça, ça tryhard sec sec sec. Hein. Parce que on était, on était 12 il y a, il y a une demi-heure. Là on est encore 4. Ah, à mon avis, il y en a un qui est là-dedans. Un autre qui est là. Ok, les deux derniers sont là. Peut-être qu'il y en a un dans cette maison. Ouais. Nickel. Il court dans le gaz. Uniquement, Let's go La win a sur plus clair d'asher show euh hey, les gars GG GG merci GG thank you